Bonjour les amis, je suis dans le sud de Tenerife aujourd'hui, euh, vous voyez il fait un petit peu couvert, il y a un peu de vent ici, mais bon, je pense que je vais pouvoir faire une vidéo malgré que j'ai oublié mon pied, donc j'ai une canne ici pour soutenir ma caméra, j'espère que je ne vais pas trop bouger et que ça va aller de toute manière. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que je vous recommande, vous voyez ici, aux éditions Valor, vivre du trading de Alexandre Elder. C'est un livre très agréable à étudier, à, à lire et vous apprendrez certainement des choses intéressantes. Je vais vous lire un, un petit paragraphe de ce livre. Donc Alexandre Helder a, été, a vécu sa jeunesse en Union soviétique, donc à l'époque où c'était un peu la guerre froide entre la Russie et les états unis et il a fait des études de médecin, donc il est rentré à l'université à 16 ans, il a eu son diplôme de médecin à 22 ans. Et euh, il s'est spécialisé en psychiatrie, euh, il a été engagé sur un bateau, et lors d'une escale, donc il s'est enfui, s'est échappé pour se rendre à l'ambassade américaine et aller vivre aux États-Unis. Et c'est après qu'il qu qu s'est intéressé au trading. Et donc c'est un livre vraiment très intéressant, je vais vous lire un paragraphe. Donc, euh, pourquoi faire du trading Le trading est une activité bien plus compliquée euh, qu'il n'y paraît. Si un débutant gagne, il a l'impression d'être intelligent et invincible. C'est alors qu'il prend des risques inconsidérés et qu'il perd tout. Les gens se mettent au trading, au trading pour bien des raisons. Certaines sont rationnelles, mais la plupart sont irrationnelles. Le trading offre l'opportunité de gagner rapidement beaucoup d'argent. L'argent symbolise la liberté aux yeux de bien des gens, même si souvent ils ne savent pas quoi faire de cette liberté. Si vous savez comment vous y prendre en trading, vous travaillerez aux heures que vous vous serez fixées, vivrez et travaillerez là où cela vous plaira, et n'aurez jamais à vous justifier auprès d'un patron. Donc ça c'est important, c'est un des gros avantages du trading. Le trading représente une recherche intellectuelle fascinante, un mélange de jeux d'échecs, de poker et de mots croisés. Le trading attire les gens qui aiment les puzzles et les défis intellectuels. Le trading attire ceux qui aiment prendre des risques et repousse ceux qui évitent le risque. C'est certain que lorsque vous tradez, chaque fois que vous ouvrez une position en trading, vous risquez, vous risquez l'argent que vous investissez. L'individu moyen se lève tous les matins à la même heure, va au travail, déjeune, retourne travailler, rentre le soir chez lui, dîne, regarde la télé et se couche. Effectivement, si c'est le genre de vie que, que vous voulez, à ce moment-là, le trading ne vous intéresserait pas, ne vous intéressera pas. S'il parvient à épargner un peu d'argent, il le place sur un compte d'épargne. Donc, ça, ce sont les gens qui ne s'intéressent pas au trading, qui ne veulent prendre aucun risque dans la vie. Euh, un trader a un emploi du temps bizarre et risque son capital, ça c'est vrai. De nombreux traders sont des solitaires, qui sont prêts à abandonner la certitude du présent pour se plonger dans l'inconnu. Donc vous voyez, il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce livre, vous y découvrirez pas mal de choses vraiment, vraiment qui moi en tout cas m'ont plu vraiment beaucoup dans ce livre. Euh, donc l'accomplissement de soi, donc on, il en parle à la suite. Donc la plupart des gens ont le besoin inné de tirer le meilleur parti d'eux-mêmes et de développer leurs capacités au maximum. Ce besoin mélangé au plaisir du jeu et à l'attrait de l'argent amène les traders à défier les marchés. Il y a aussi euh, beaucoup de traders euh, donc qui, qui, qui recherchent en fait euh, la perfection. Il en parle ici dans... Dans, dans ce livre. Euh, je vous ai déjà parlé également de Benoît Rousseau, c'est aussi une de, une de ses recherches, euh, donc d'arriver toujours à faire euh, le mieux, donc si vous le suivez depuis quelques années comme moi, il a chaque fois cherché à s'améliorer, il est arrivé à de très bons résultats. Maintenant je suis en train de, de suivre un autre trader, euh, Jonathan Yell, qui lui aussi a, est arrivé à un niveau de trading euh, Bien supérieur au mien <rire> actuellement, mais je le suis pour apprendre euh, sa méthode et euh, c'est incroyable à quel niveau on peut, on peut arriver. Euh, alors je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais euh, encore une fois, euh, Jonathan Yell euh, est un trader qui fait 90% de ses trades en scalping, il trade beaucoup en contre-tendance, euh, mais euh, bon, euh, j'aime beaucoup sa manière de, de trader, j'apprends euh, beaucoup. Euh, avec lui et euh, vraiment on arrive à des niveaux euh, de trading, de scalping très très très élevés, euh, il ne laisse pas grand-chose sur la table, donc euh, euh, c'est un, un passionné de trading, il trade euh, 10 heures par jour, il y a moyen de suivre ses signaux. Vraiment, euh, je vous en parlerai, c'est assez exceptionnel euh, ce qu'il fait euh, actuellement et euh, donc on arrive vraiment à, à un niveau de trading excellent. Euh, donc ici il dit encore « Les bons traders sont enclins à être des travailleurs acharnés et des gens clairvoyants, ils sont ouverts aux idées nouvelles, ça aussi c'est important. Paradoxalement, l'objectif d'un bon trader n'est pas de gagner de l'argent, son objectif est de bien faire du trading, il spécule comme il faut, s'il spécule comme il faut, l'argent suivra presque automatiquement. » C'est aussi quelque chose que moi j'ai ai, ai toujours aimé euh, dans ma vie et c'est pour ça probablement que le trading euh, m'intéresse aussi. J'ai joué au football quand, quand, quand j'étais jeune, j'ai joué une dizaine d'années et ce que, que j'appréciais le plus c'était faire le beau geste technique. J'ai eu des activités professionnelles aussi où ce qui m'intéressait c'était aussi d'essayer de, de, d'atteindre la perfection dans ce que je faisais et dans le trading c'est la même chose, c'est toujours la recherche. La recherche de, de, de, du trade parfait, essayer d'aller, de, de rentrer sur le marché au meilleur moment et de sortir au meilleur moment avant que le marché se retourne. Donc c'est vraiment un plaisir intellectuel. Si réellement c'est ce que vous aimez dans la vie, et eh bien à ce moment-là, je pense que vous prendrez également beaucoup de plaisir à faire du trading, à vous améliorer, à vous former et toujours chercher, chercher à faire plus de performances. Et ensuite, comme c'est indiqué dans ce livre, l'argent suivra forcément. Donc ce livre, je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire. Donc aux éditions Valor, Alexandre Elder, Vivre du trading. Donc un livre que vous devriez lire si vous si vous, vous intéressez au trading. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut si c'est le cas, partagez-la et euh, je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes, euh, je pense que vous vous apprendrez pas mal euh, de choses. Donc euh, moi je suis un trader, euh, qui je me suis spécialisé dans le scalping parce que je pense que c'est la meilleure manière de trader. Et avec le Jonathan Yell que, que je suis actuellement, donc, euh, qui fait aussi énormément de scalping, ça me confirme Également euh, ce que, ce que j'avais déjà appris et découvert avec Benoît Rousseau. Donc euh, le scalping est vraiment une, une opportunité incroyable de gagner euh, quasiment toute la journée euh, sur les marchés. Vous pouvez trader 10 heures par jour euh, si vous le voulez et gagner, euh, gagner en permanence lorsque vous avez une bonne méthode efficace. C'est assez incroyable mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment à ça qu'on arrive lorsqu'on arrive à un très bon niveau de trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, euh, faites-le, abonnez-vous et je pense que les prochaines vidéos que je ferai vous, vous seront encore euh, très utiles. Euh, N'hésitez pas donc euh, à suivre mes formations si vous le voulez. Moi je me spécialise euh, au scalping et je cherche toujours dans mes différentes formations à améliorer euh, en fonction... De, de ce que je découvre avec d'autres formations, avec d'autres euh, traders d'excellence et euh, j'en fais profiter bien sûr euh, mes étudiants et je vous en fais profiter aussi à travers euh, mes vidéos. Donc dans celle-ci je vous parle de ce livre-là, ne l'oubliez pas, donc euh, Vivre du trading, euh, je pense que c'est un livre que tout trader euh, devrait avoir lu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.